Salut tout le monde, vous êtes sur xboxlive.fr, c'est Lestat stat des SnakeX. Salut, salut. Et on se retrouve pour un test de Ghost Recon, de Ghost Recon, pardon, Breakpoint. Breakpoint. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Pour ouais, mais être ça fait long anglais et avec notre accent français, ça, ça va mal faire. C'est ouais. Et puis en plus, c'est la suite de Weedland, the... donc, voilà, donc, donc on va, on va prononcer tous les mots anglais en français. Sorti le 4 octobre 2019, hein, c'est ça, dans toutes les bonnes grimeries sur. Euh, toutes les ps4 et dans toutes les boutiques qui vont bien pc voilà et nous là on est sur xbox one x en 4k s'il vous plaît voilà et donc là tu viens de sortir du hub ouais on est dans le hub principal alors, qui... alors déjà juste pour commencer à quoi sert le hub parce que je pense que c'est quelque chose complètement à part dans le jeu euh, en fait le hub oui euh, c'est un peu le pour si vous avez joué à the division 2 c'est un peu l'idée des bases en fait dans lesquelles vous retrouvez euh, bah, un petit peu tout un tas de choses des boutiques des, euh, des cartes en fait tactiques dans lesquelles vous allez pouvoir sélectionner des missions que vous allez pouvoir faire en solo ou mmh. en coop et puis vous retrouvez l'accès à différents modes de jeu dont les, les modes multijoueurs dont on vous parlera tout à l'heure donc euh, c'est pas un passage euh, euh, obligatoire quand vous avez terminé le jeu mais par contre c'est obligatoire pour euh, certaines missions du solo Juste donc là tu vas monter dans un avico. Ouais. Euh, donc, voilà parle nous un peu du solo euh, donc le solo qu'on peut faire alors euh, qu'on peut faire en coop Ouais, on peut le faire. C'est même mieux de le faire en COP On peut le faire solo au monde ou euh, effectivement accompagné. Euh, ah, t'as pas de jeu de mots avec coop. Euh, non c'est vrai, euh, ouais, non c'est effectivement. Euh, la différence en fait, si vous vous souvenez dans le précédent euh, Ghost Recon, euh, vous aviez, vous étiez tout le temps accompagné en fait de euh, vient eh de, de trois euh, copains qui étaient gérés par l'IA et c'était une catastrophe. En fait. Et donc du coup, bah là, ils ont, réglé le, ils ont réglé le problème. Ils, ont dégagé. Euh, ils les ont dégagés. Ils ont dégagés. Donc en fait, tu avec ton copain. Voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez vous taper tout le jeu euh, tout seul. Ça sera forcément un peu plus dur que, euh, que si vous êtes accompagné, euh, sachant que euh, bah, les missions restent les mêmes hein, en solo. Euh, que vous soyez accompagné ou que vous soyez 4. Euh, par contre, bah, effectivement, euh, la difficulté n'est pas la même. Là, là on joue en standard hein, pour les besoins de la démo. On va les viser, euh, on va essayer d'aller attaquer une petite base là, à 2 km, j'ai un objectif secondaire. Voilà, j'affiche le HUD qui n'est pas, euh, pas du tout envahissant, comme vous pouvez le voir. Hein. Bah, D'ailleurs, on, on nous conseillait plutôt d'y jouer sans. Hein. Ouais, mais je vais en parler, il y a pas mal d'options de, euh, de personnalisation différentes justement que vous pouvez pousser pour euh, rendre l le, on va dire, euh, très immersive l'expérience l'expérience de jeu et donc pour revenir sur le solo effectivement euh, donc seul seul ou accompagné avec trois autres personnes euh, vous vivez pas vraiment la même chose et d'ailleurs à tel point que euh, Ubisoft a poussé le truc vous avez carrément quand vous jouez en multi, que vous cherchez une partie je vous montrer ça tout de suite vous avez accès en fait directement dans le salon quand vous voulez rejoindre une partie en matchmaking vous avez carrément une option jeu de rôle si vous voulez jouer avec des mecs qui veulent vraiment se la jouer roleplay, vraiment euh, drôle. moi je suis nomade ouais c'est un jeu, jeu de rôle pas jeu de rôle, mais euh, effectivement <rire> ça Désolé, peut être, tellement envie de la faire ça, ça, ça peut être ça, ça peut être sympa en fait de, de se la jouer comme ça, tiens bon, on, va, on va en profiter pour monter la carte et puis peut-être parler un petit peu de l'histoire. Bah voilà, c'est ce que je dire. Qui dit Solo dit histoire. Ouais. Alors l'histoire, elle est plutôt sympa. Elle tourne autour en fait de, des conséquences de l'opération Wildland. Euh, donc pour ceux qui ont fini le, le premier jeu, et euh, dans cette opération, il y a un mec euh, qui, euh, qui a pété les plombs en fait et qui est joué par John Bernthal, qui est le on va dire, le finisher de Netflix pour ceux qui ont vu la la série. Donc là, il joue euh, Cole Walker, et Cole Walker, eh ben, c'est euh, un ex-Ghost Recon qui, euh, qui est devenu euh, vraiment méchant, tu vois euh, et euh, il a décidé qu'il allait, euh, allait basculer à l'ennemi et en fait il fait un coup d'état. Enfin, euh, il l'aide à faire un coup d'état sur l'archipel d'Oroa, qui est un archipel qui est vachement dangereux parce qu'en fait euh, c'est sur cet archipel qu'on teste des nouvelles technologies, dont des IA de combat, dont des drones, etc. Et donc forcément quand ouais, donc as... en fait, on a tout un panel de techno euh, et exactement, sur toute l'île, et, et qui, euh, qui sont contre, qui du coup bah, sont contre toi et toute l'histoire. Euh, dans le hub justement, il y a les survivants. Tu vas, enfin les survivants. Tu vas exfiltrer un certain nombre de personnes qui vont t'aider. Voilà. Je vais, aller, euh, je vais justement euh, aller euh, repérer et attaquer la, la, base, euh, la base qui est ici, euh, dans laquelle il y a un objectif secondaire. Alors pour les besoins de la vidéo, ce serait bien que tu te fasses pas tuer. Ouais on va essayer mais c'est compliqué de. Se... Enfin je dis ça, je veux pas me la péter, mais c'est compliqué de se faire tuer en, en mode standard quand même, euh, sachant que ça arrive hein, parce que euh, vous allez pouvoir voir comment l'IA réagit. mais euh, global... D'ailleurs ça fait partie des points faibles qu'on qu va noter d'ailleurs sur ce jeu là. Ouais, en fait, l'IA ennemie elle a tous les travers de, bah, des IA en fait en monde ouvert, euh, c'est-à-dire que, par exemple, bah, cette mission-là, je l'ai déjà faite, euh, parce que le jeu a été terminé, on a repris une sauvegarde, on est à 15 heures de jeu à peu près. Euh, ici, euh, tu, te pointes, tu te planques là, dans, le, dans la tour de guet, et les ennemis vont arriver comme des crétins en masse, et en fait, ils montent pas l'échelle, ils restent en bas. Donc, euh, en fait, les mecs étaient parqués là, je, je les ai tués à la grenade, en fait, on les... Euh, en les, en les massacrant. Donc voilà, donc après en fonction des classes de jeu on peut effectivement euh, varier les approches mais quand on est tout seul en fait on fait un petit coup de drone on repère sachant que... Euh, alors attendez je vais le faire le juste, pour la jamais refairé. juste pour la démo oh, si si regarde ah, si, oui, si, bien. Bien. Coucou Voilà. Hop, mais, voilà. Et, et mon drone vient de se faire shooter donc là ils sont euh, en alerte parce qu'effectivement ils ont vu qu'il y avait un drone euh, par contre euh, ils savent pas forcément où je suis ils viennent d'appeler des renforts, euh, les renforts pouvant passer par des drones en fait et euh, vous pouvez notamment par exemple euh, voilà, faire ça et vous camoufler dans la boue. Alors je viens de me faire, euh, faire gauler, donc là il y a un mec qui a un mortier. Donc, voilà concrètement ça va faire euh, ça va faire euh, assez mal, mais ils vont tous foncer en fait euh, tous foncer, euh, sur la position. Voilà, il y a un sniper là-haut. Voilà, donc les gunfights sont, euh, les gunfights sont plutôt dynamiques, euh, plutôt, euh, on va dire, plutôt euh, bien, bien fournis, euh, ça, ça pète dans tous les sens, et euh, donc il faut quand même, euh, quand même ruser, mais ça reste, ça reste très bourrin hein, dans l'approche. Hein. Quand vous êtes trop bien en tout cas. Hein. Alors, ça un petit lapin. Hop, vous pouvez voir que la visée, hein, elle, passe mode, elle passe en mode FPS, hein, directement. Êtes, quand vous êtes attaqué je conseille pas de jouer comme ça hein. le mieux c'est quand même de, conseiller de, de jouer en se planquant en allant tuer les mecs par derrière euh, en programmant des assauts ce qui est très pratique avec les enfin, un peu plus en mode infiltration oui ouais, complètement non je mais là on va un, euh... Euh, là non mais là c'était pour vous montrer euh, pour vous montrer le truc. que tu as pris un hélico il y a plein de véhicules 4 hein. roues, bateaux euh... ouais ouais il y a ce qu'il faut d'ailleurs tiens tu vois il y a carrément un hélico, là ça c'est normal. Il y a carrément un hélicoïde. Quand tu traverses un arbre avec un hélicoptère, ah oui, c'est oui. normal. Bah, tu te fais porter pas de vide après. Hein. Euh, en, en euh, tu en les... l'air. Je l'avais déjà fait ça C'est vrai, bah oui, mais j'ai refait. Euh, tiens, c'est plutôt joli de haut. Hein. Ouais, c'est plutôt bah, joli. Euh, ça a l'air quand même bien grand. Euh... De, de, quand on a joué en coop, on avait fait un live. Euh, c'est vrai que quand tu commences à prendre un véhicule, surtout un bateau qui est pas très rapide, bah, tu mets un petit peu de temps à traverser des petits bouts d'eau quand même. Hein. Ouais, sachant que je. Je pense que la map est plus petite, en tout cas en impression, que celle de Wildlands. Et en plus, il y a une limite ah, en possible. fait, c'est que quand tu t'éloignes trop euh, trop loin. Euh, T'as des, euh, des espèces de drones qui te tuent. En fait, euh, c'est une sorte de pour ouais, ceux qui des murs transparents. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Mais pour ceux qui ont vu la cabane au fond des bois, c'est un peu ça. C'est, on peut pas sortir de la zone. Il y a une, il un truc qui te, il y a un truc qui te fume. Il y a plein de points d'interrogation sur la map. Hein. On les voit en bas à droite, là, sur la boussole. Euh, c'est des lieux à découvrir. Et dans ces lieux à découvrir, euh, vous avez en fait euh, parfois des caisses directement de, euh, de matos. Dire, bon, on va les voir. Euh... Ouais, alors. Tu... Donc il y a du loot un peu partout. Il y a du loot partout. Ouais ouais. ouais. Euh, c'est le grand méchant loot, hein, comme on dirait. Il y, euh, y en a, vraiment vraiment partout. Euh, les loot ont des niveaux en fait, qui s'adaptent au niveau de votre personnage puisque vous gagnez de l'expérience. Attends, je vais essayer de me retrouver dans le, dans le menu qui est. Euh... Ça, ça me dit quelque chose cette interface Ouais t'as vu, c'est l'interface des, des jeux Ubisoft en fait de maintenant. Euh, c'est, regarde, tu vois la carte en fait, elle est positionnée exactement comme dans Assassin's Creed Odyssey. Euh, ah bon après côté voilà tu as l'écran de mission En fait euh, où vous avez la partie multijoueur Avec euh, le mode Ghost War On non, va parler juste après juste dessous, voilà, voilà Call, call, call Walker. Walker Avec voilà. euh, les missions principales en fait Il est missions... Texas Ouais exactement il est, il est ranger <rire> Tout à fait Les missions il est pareil il est Ghost ah, moi aussi je suis quelqu'un de très ranger je... les... Les, les missions, euh, l'écoutez pas il dit des bêtises, les missions que vous pouvez, euh, les missions que vous pouvez en fait, épingler euh, sur votre HUD et qui donc, vont vous prendre beaucoup beaucoup de place en fait, directement. Et euh, tout l'aspect personnalisation de votre ghost qui est euh, pour le coup énorme avec ici en fait des passifs que vous pouvez euh, équiper qui dépendent en fait, de votre classe de personnage. Et puis les armes que vous avez ici, donc euh, deux armes principales, euh, une arme de poing. Voilà. Et bien entendu chacune des armes peut être améliorée grâce à du matériel que vous ramassez. Et mais c'est euh, pas un peu trop en fait Grâce fait. à du matos, bah non, en fait, moi je kiffe par exemple ça. D'accord. Je peux même modifier la peinture, voilà, de, de mon truc. Euh, je peux, si je veux le peindre en rouge, euh, voilà, mon silencieux, ou, ou le mettre en vert. J'adore ça. Moi, par contre, je peux passer des heures hein, à faire ça. Allez, ouais, chacun, alors, son... chacun son chacun trip. Ouais. Ah, chacun son trip, exactement. Quand ouais, tu voilà. le mets dans les plus, moi je le mets dans. Voilà. Mais regarde. Je le mets pas dans les moins, mais je le mets. Ouais, moi Tiens, regarde. Fais moi, un sourire à la fait, télé. Jouer, quoi. Fais un sourire à la télé. Regarde, tu le vois un peu. C'est un <rire> bout de football celui-là, tu vois. Donc tu peux, euh, tu peux vraiment tout personnaliser, Non ils ont poussé très loin, euh, bien sûr le loot a des niveaux et, euh, et les niveaux de loot en fait vous pouvez recycler et vendre les objets comme dans The Division. Audivision okay. voilà. Et là bon c'est les classes de personnages, effectivement rapidement 4 euh, quatre quatre classes, quatre classes médecin euh, ça parle tout seul, c'est le truc du bourrin Voilà, le panthère c'est le, le fugitif en fait en gros, et euh, le sniper qui est, euh, bah voilà, le sniper qui part tout seul. Vous avez des arbres de compétences après qui partent de ces, euh, de, de ces différentes classes, sachant que vous pouvez toujours, hein. vous pouvez switcher de classe à la volée. La classe, ouais, la classe Ouais, c'est la euh, classe. Et bien sûr, en fait, tous ces passifs, il les les compétences sont euh, réparties en passifs ou en actifs. Les passifs, en fait, bah, comme leur nom l'indique sont passifs et les actifs, en fait, doivent être mis ici vous avez trois euh, maximum que vous pouvez euh, que vous pouvez mettre voilà euh, Donc, avantage balistique une gâchette okay, exactement que en un euh, sachant que euh, sachant que ce qui est sympa c'est que euh, par contre en euh, quand vous jouez en joueur contre joueur euh, directement eh bien vous avez certains passifs qui sont euh, qui sont désactivés et pareil tous ces objets volants qui rentrent dans les arbres hein. franchement ouais. euh, exactement et euh, puis ils sont même identifiés et ici j'essaie de repérer les j'essaie de repérer où ils sont voilà il y, y a des otages, il faut savoir qu'il y, en fait, y a une multitude d'événements euh, qui se passent sur la map tout le temps, tout le temps, tout le temps et euh, vous délivrez des mecs euh, vous euh, sauvez des otages vous allez euh, attaquer euh, ou surprendre une conversation ennemie avec votre drone ça va vous donner des emplacements pour des caisses de munitions pour des caisses d'armes euh, pour des plans, puisqu'il y a du craft aussi voilà, ouais, donc euh, outre euh, les missions, euh, qu'elles soient donc, principales cacher. ou secondaires T'as une vie globale euh, et permanente en fait sur la carte. Ouais exactement, il y, y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire, euh, sachant que les ennemis sont sensibles au son et au bruit de vos pas. Bon, voilà. Hop Voilà. Je lui ai refait une gorge. Euh, Je sais pas si vous avez vu, j'ai gagné en bas à droite là, des, sur la droite des crédits scale qui sont des crédits dans le jeu qui vous servent à acheter les objets si vous n'avez pas envie de sortir votre carte bleue. Parce qu'il y a pas mal de micro microtransactions. Et ça c'est peut-être un point qu'il faut signaler, les microtransactions, c'est à, hein, bon. à la mode, mais bon. Euh, c'est à la mode, mais c'est aussi à la mode de, de, de les rejeter petit à petit aussi. Je sais que Microsoft, Sony Nintendo justement, commencent un peu à limiter ces, ces actes-là. Et euh Là où Microsoft avait rajouté d'ailleurs dans, dans leurs outils de développement des outils pour justement développer les microtransactions, ils sont en train de revenir un peu en arrière. Et bien en fait, là ce qui est sympa, c'est que les microtransactions, en fait, euh, enfin ce qui est sympa, on va dire que c'est la moindre des choses, les microtransactions, euh, tu peux acheter directement des armes et débloquer, en fait, avancer plus vite si tu veux, dans le, dans, pour pas te casser la tête à, pour, à passer des niveaux, à débloquer tes armes si tu veux, grâce à du pognon réel. Ok, d'accord. Euh, Ouais, tu payes. Bah, en fait non parce que... Parce ouais, tu que euh, pay win plus vite. Non, tu payes tout débloque parce qu'en fait tu wins rien du tout à part, de, à part le solo. Euh, en en ouais, joueur, bah oui, tu oui, du, du win multi, quoi, Oui mais, mais voilà, même mais, voilà. oui, mais heureusement. En Donc, joueur... Bah, c'est un joueur, raccourci aussi pour terminer le solo quoi. Ouais, ça, qui est un peu con d'ailleurs. C'est comme si j'achetais un jeu et qu'en fait, tiens lui, il m'a entendu. Donc, voilà. En fait c'est comme dans Mario quand tu chopes un raccourci du niveau 1, 2 vers 4, 1 quoi. C'est exactement jeu, ça, ouais. voilà. Euh, sachant ah, hey, qu'on j'ai terminé de jouer en cinq minutes, en aucun niveau, en, en joueur contre joueur, euh, l'équipement est normalisé, donc tu peux tu, tu voilà tu, ouais. tu peux pas tu peux pas tricher euh, là-dessus, ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt dans bien. les différents modes, euh, donc là bon, on a vu on a vraiment le mode campagne. Ouais là, là, là, je, là je joue euh, je joue juste pour vous montrer un petit peu enfin euh, voilà comment donc, ça, -co comment ça comment ça fonctionne. Après on a le mode outil Exactement. Donc là le mode Ghost War. Alors le mode Ghost War, c'est le, le mode, euh, on va dire, euh, bah, c'est le, bah, le PVP, quoi. C'est le... le PVP, 4 vs 4. Exactement. On peut et choisir oui. sa classe. Ouais, tout à fait. Et donc, et... comme tu disais, elles sont normalisées. Voilà, elles sont normalisées, et puis, tu, euh, et puis du coup, euh, c'est plutôt bien foutu, parce que euh, derrière, en fait, euh, bah, c'est sympa, parce qu'en fait, c'est de la chasse, quoi. Es, les 4 joueurs chassent les 4 autres. Euh, je t'avoue que quand t'es snipe, t'as un... des bonus de repérage et tout ça, et donc, du coup, tu t'es quand, quand même pas mal avancé, alors voilà, je vais me faire tirer dessus, en fait, je vais essayer de me faire blesser, j'ai une barre de vie à 3, là, vous voyez, j'ai été blessé, en fait, en bas, j'ai été blessé, vas-y, tire-moi dessus encore, allez, mais tire-moi dessus, ouais, voilà, voilà, donc là, je vais le tuer, et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, il y a un aspect, il euh, y a un aspect survie, donc, mon perso en fait il a été blessé mais là je remonte direct la barre de vie. J'ai pas été blessé suffisamment. Quand tu as été blessé suffisamment, ton perso il commence à avoir les blessures apparentes, il boite et tu tu dois te soigner grâce aux seringues et aux bandages et donc du coup faut bien se mettre à l'abri pour, pour pouvoir.. Oui, parce en fait, que ça euh, prend quelques secondes quand même. Euh, ouais quand tu te soignes avec les bandages ça ouais. prend du second et puis il y a un cooldown derrière. il y, y a un cooldown effectivement. Donc euh, donc ouais, il faut, faut faire gaffe, il y, y a de l'eau potable aussi, euh, tu, ton, endurance, en fait, ton endurance va baisser, il faut que tu boives ta flotte, voilà, là, tu vois là je viens de trouver une arme qui fait plus 10 en fait, par rapport à l'arme que j'ai en, en attaque. D'accord, mais quand tu bois de l'eau c'est uniquement pour remonter ta vie C'est pas... pour remonter ton endurance et ouais, euh, effectivement ouais, il ouais, n'y a pas d'impact, hein. peux, tu peux passer tout le jeu sans boire hein, si tu veux, c'est pas... Voilà. Ils sont balèzes quand même. Ouais, non, ils sont, ils sont assez forcés. Les Jack Bowers, tu sais, en 24 h tu, tu bois pas un coup. Alors là, j'ai débloqué une nouvelle arme. Euh, il y a un paquet d'armes différentes. Et là-bas, tu vois, il y a un petit « i » parfait. Mais ça, si vous avez joué au premier, vous connaissez. Ça va me permettre, en fait, de choisir ce que je veux dévoiler sur la map. Voilà. Ah non, grimper. Non, enquêter. Voilà. Donc, je laisse enfoncer. On retrouve la petite animation avec le téléphone portable. Clic, clic. Et alors, est-ce que je veux trouver un bivouac Alors, ça, c'est une des nouveautés, le bivouac, hein bivouac qui te permet en fait d'aller cuisiner, d'aller faire du sport, d'aller t'étirer, de gagner un bonus pendant un certain temps. En fait, es en train de dire que c'est la version réaliste de Zelda Breath of the Wild. <rire> c'est <rire> un peu ça en fait. Dans l'idée, on retrouve un peu de Breath of the Wild, effectivement, puisque euh, que tu vas en fait, dans tes campements, tu peux choisir si tu veux manger, et là tu gagnes des bonus par exemple de résistance aux blessures, si tu veux t'étirer, du coup tu gagnes un bonus d'agilité et donc d'endurance, ou si tu veux faire plein d'autres trucs quoi voilà donc euh, t'as dit euh, as, t'as dit comme ça des perks en fait euh, euh, en plus ok euh, l'avenir du jeu pas mal de petites choses a priori donc euh, ça a fonctionné. alors euh, non, on parle pas de saison on parle d'épisode. Ah, attends, change hey, euh, on parle pas de Assassin's Creed on parle de Ghost Recon voilà euh, donc je sais pas si on peut voir rapidement dans les menus bien on sûr a déjà hop si tu dans veux, les, -moi. Dis -moi. Dans les raids pour l'instant sont toi. bloqués, mais juste euh ouais. qui devrait arriver. Euh Alors les raids hein, c'est du euh, c'est du joueur contre joueur mais enfin c'est des missions pardon, coop euh, plus, euh, plus balèzes on va dire. Ouais, hein. voilà. voilà si elles ne sont pas bloquées les missions de raid hein. tu ah, peux, non, tu non, peux y ça. accéder mais par contre euh, il te faut un niveau d'équipement en fait sur voilà. cette partie là c'est pas possible mais euh, en fait ton niveau d'équipement est déterminé par euh, le niveau de, de tout ça Voilà, tu vois regarde t'as des niveaux en fait sur tes, sur tes équipements et tu peux, tu peux y accéder directement, je vous montre juste hein, c'est un, un peu le fouillis leur HUD hein. enfin leur, pardon, leur interface de mission ouais, missions... c'est un peu too much là. Euh, bah ouais parce qu'en fait tu t'y perds un peu tu as les missions principales et secondaires de l'histoire les missions de faction qui te permettent d'améliorer la base de euh, protéger les civils de, de débloquer en fait des voilà ce qu'on appelle des récompenses de combat parce que vous faites ces missions en fait de euh, voilà de, de factions. Euh, sachant que là aussi hein, on est acte 1 il y a 53 en fait, jours un peu... tu, tu peux passer autant de temps dans les menus que dans le jeu en fait oui c'est en fait c'est une sorte de saison en fait pour ceux qui ont joué à Diablo ça ressemble un peu à ça quoi tu as des récompenses quand tu euh, quand tu fais un certain nombre d'actions euh, dans le jeu qui sont donc demandés. là, dans ce qui est à venir, euh, donc c'est du contenu à peu près tous les 4 mois, ouais du moins pour la première année. Il va y euh, avoir un suivi, bah en bah, fait... trois euh... épisodes sur, sur un an, euh, donc on aura des nouvelles, euh, des, des, des nouveautés pour l'histoire principale. Euh, on va avoir du contenu endgame aussi. Sachant que le jeu est déjà très long, hein. il ouais. faut compter ouais. une bonne trentaine euh, d'heures pour boucler la campagne principale. Ouais. Euh. Il va y avoir aussi des nouvelles missions pour, euh, pour, les, pour les factions. Ouais. Voilà. Des nouvelles classes. Ah ouais, cool, ça Un pack de 4 dont l'ingénieur. Sachant que euh, sachant que les différences entre les classes sont pas non plus euh, faux folles à l'instant où tu peux switcher de l'une à l'autre et que finalement tout le monde peut utiliser les mêmes armes Ce qui va changer, euh, c'est encore une fois les, euh, les, les compétences des, euh, propres à chaque personnage, ouais. comme les balles blindées en fait pour le pour le sniper par exemple. Euh, il va y avoir des nouveautés pour le PVP, il va y avoir des événements. Voilà, enfin Pas mal de contenu à venir en fait, sur, les, sur les 12 mois. De ouais, bah, toute façon, je vois vraiment qu'Ubisoft euh, Ubisoft anime maintenant ses jeux de la même manière que. Enfin, euh, bah, ils sont tous animés de la même manière, je veux dire. Et on est sûr d'avoir du contenu quoi qu'il arrive. Quoi. Sauf Assassin's Creed. Euh, Bah, Il y a quand même eu un paquet de DLC sur ouais, Assassin's Creed. Ouais, un paquet de DLC, mais il n'y a pas d'événements. Non, c'est vrai. Voilà, c est, c est... Alors, si, si, il si, si, y a des événements, il y a des missions particulières qui se débloquent à certains moments particuliers. Ouais. Ah, et oui, ça reste des événements. Ça reste des événements ça reste des événements. Ouais. Je, tiens, je vais me faire un saut en parachute. D'accord que à cette hauteur là.. Ouais euh, bah je m'éclate la gueule hein. Voilà. Il est pas super maniable hein, le parachute hein ah bah eux, bruit suspect, bah oui il y a un fait, hélico quand... qui vient de se cracher, c'est sûr quand que quand, quand il y a y y y avait, un bivouac en fait. Quand on avait fait un hélico, déjà ensemble. Euh, on a l'impression aussi qu'on est un peu pendu à un fil en fait. Hey, T'as un peu cette impression d'être un balancier en fait. Euh... C'est pas faux. Tiens, regarde, regarde. Pouf C'est qu'il y avait son pote qui était à côté. Dos, dans le dos, franchement, ça, ça se fait juste pas. quoi Ouais, je sais bien, c'est pas. on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Tiens, on va s'arrêter au bivouac hein, pour terminer. Hop. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le bivouac. Est-ce que vous pouvez y faire euh, Le bivouac hein, qui. Euh, voilà, on déploie le bivouac, on s'assoit, on débloque, c'est il manque l'aigle qui tourne, tour. Pour faire synchronisation et c'est voilà c ça, ça va plus vite hop on s'installe on monte la tente une petite animation sympathique ça il y a, ya vraiment une dimension réaliste hein, qui, est, euh, qui est assez poussée euh, vous pouvez customiser toute l'apparence de votre perso hein, les peintures les tatouages les brouillures les machins et là en fait dans mon bivouac j'ai le choix Un petit côté de Tomb Raider, je trouve. ouais c'est mon ton personnage brouille. qui est comme ça mais est parce <rire> que je l'ai créé comme ça euh, tu peux commander des véhicules tu peux acheter des, des objets voilà directement ah, les les microtransactions hein, sont partout. Alors là, non, c'est là, c'est de la transaction avec de l'argent les scales C'est l'argent que je gagne en jeu. Par contre, les ghosts là, c'est l'argent que je paye avec ma carte bleue. et euh, Voilà. Donc, euh, vous noterez que euh, voilà, pour les besoins du truc, on n'a pas, on n'est pas allé. Par contre, tiens, on va s'acheter un super couteau. Hop là voilà non, tac pour caresser les coups il a l'air d'être bien celui-là euh, bien coups, tu veux dire les coups ouais. non, les coups, coups <rire> les cou cou cou cou cou. Cou la fabrication je peux, tu peux crafter en fait des euh, crafter des objets et puis voilà ce que je te disais la préparation où tu peux en fait si tu manges tu résistes aux blessures si tu t'hydrates tu résistes à l'épuisement euh, tu peux augmenter la résistance de ton la vitesse de ton drone tu peux t'étirer avoir de la vigueur voilà petit bruits qui vont bien ouais pardon et par contre tu peux pas te mettre plusieurs perks c'est un, un à la fois et préparer tes techniques en fait donc euh, changer ta classe changer ton perso euh, enregistrer tes pré-réglages etc donc le bivouac c'est vraiment euh, c'est ton centre névralgique et puis après tu peux partir à l'heure que tu veux en fait je lève le camp là voilà, clairement un jeu comme ça il... il est pour quel type de joueur pas forcément casual bah tu peux te le traverser en casual hein, si tu veux hein, franchement euh, voilà hein. ouais mais est-ce que tu peux prendre le jeu et jouer euh, 15-20 minutes passer à autre chose ouais parce qu'en fait tu consommes assez vite des. Euh, si tu veux par exemple prendre la carte et aller explorer des petits points t'auras toujours des trucs à faire D'accord. t'auras vraiment toujours des trucs euh, ouais, des, des trucs à faire, à découvrir euh, tu vois, les missions principales elles durent euh, euh, peut-être 20-30 minutes pas plus ça va assez vite quand même ça va assez vite hein, et, euh, et donc ouais tu, tu peux vraiment faire du tu peux vraiment faire de la consommation rapide tu vois, voilà. en plus c'est bien foutu sur la carte à chaque fois tu as le nom de mission principale que tu as activé le nom d'objectif que tu peux remplir pour les factions tu vois regardons là bien en bas à droite là ouais. euh, ici il y a une mission de faction une mission principale quatre objectifs à, ré, à réaliser ouais. c'est plutôt bien fichu euh, c'est chargé hein, l'interface elle est chargée mais par contre euh, on y retrouve tout ouais, peut-être finir, peut finir par la partie technique donc parce qu'on en a pas parlé c'est vrai mais on peut éventuellement avoir des scènes dans les plus et les moins. Oui, c'est vrai. Tu as voilà, tout à fait raison. Donc, on va quand même passer au verdict. Ouais. Euh, bon, les plus et les moins. Bon, dans les plus, euh, clairement, une carte grande, diversifiée. Ouais, diversifiée. Hein. T'as de la neige, de la montagne, t'as du marais, du bayou. C'est plutôt bien fichu. Euh, pour le coup, il a pas beaucoup de relief. Beaucoup, beaucoup de relief. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh, moi, j'aime bien quand reliefs. Voilà, un bon PVP PVP est très très sympathique, ouais, il est, et puis surtout il est il est déjà accessible et euh, accessible immédiatement et tu te prends pas la tête dix ans à chercher une partie. Après vu que c'est normalisé, ça doit être quand même beaucoup plus. simple. Ouais c'est bah, beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus égalitaire. En égalitaire, dire. ouais. Puis, arrives, euh, alors as ouais. Acheté le jeu un mois après, quoi. Exactement. Euh, un solo plutôt bien pensé. Préférence euh, pour les jeux le en le le solo et le solo pensé et ouais qui vont plus en, en coop ouais, pour vraiment bien s'éclater en bon, j'ai bien compris que dans tes plus il y avait toute la partie loot et personnalisation ouais bah il y a de quoi faire dire, euh, on est vraiment dans un aspect RPG poussé tu gagnes l'expérience tu pousse euh, euh, un paquet de tu poutes un paquet de choses tu en massacre un mec l'animation était vraiment foireuse par contre <rire> tu, tu loot effectivement un paquet d'équipements euh, qui se en plus qui se voit tout de suite sur ton perso donc euh, ouais non c'est c'est bien fait. Par contre, tu vois, as des invraisemblances. Par exemple, ma casquette de baseball, en fait, euh, elle est plus que mon euh, que, que mon bonnet. Mais peut-être que euh, peut-être que quand j'aurais gagné un niveau, je gagne C'est ga... ouais, totalement compréhensible. Sur la casquette derrière, as une boucle métallique. Tu peux dévier les <rire> Elle arrête les balles. Ah eh oui, <rire> c'est ça. Ouais. Alors, tu vas m'expliquer. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai pas pu euh, Voilà, tu vas enquêter. Là, j'ai libéré. Je vais voilà, je gagne un truc. Euh, pourquoi est-ce que, par exemple, le casque, euh, bah, en Kevlar, il, il est moins performant que ma casquette de baseball, quoi. Euh, c'est du kevlar low cost. C'est du, ouais, c'est ça. Ouais. C'est du kevlar extrêmement low cost. C'est plus fin que le tissu, qui finalement est plus résistant parce qu'il est en fait est du tissu à base de, euh, de, de coton de kevlar. C'est bon, maintenant que tu as bien raconté tes conneries, on peut peut-être continuer. Voilà. Euh, bon, on a parlé du solo, mais de la, de la partie vraiment histoire, enfin, on dans la continuité de Wildlands. Et puis, euh, le... je trouve qu'ils ont bien rebondi en fait. Il y a beaucoup plus de cinématiques, hein. c'est beaucoup plus scénarisé. Ouais, euh... c'est moins open world avec option histoire. C'est ça. Là l'histoire elle est, tiens on va vraiment en mode Nawak L'histoire elle est quand même sympathique et elle interroge sur les IA et tout ça Et sur la technologie, bon un peu on va dire comme d'habitude Le son à la partie sonore elle est dévante par contre, le son des armes, le son des ennemis, ouais tiens, ouais il y a d'accord on conseille vraiment soit avec un média pour système 5.0 très Ouais au casque c'est vraiment du bonheur casque c'est vraiment du bonheur ouais. d'autres plus non on dire non on est pas mal dans les plus ouais les moins. Mais... alors les moins, on les partage pas forcément hein, tous les deux mais alors déjà l'IA c'est ouais, bon, bon l'IA bah, ça, ça se très voit très compliqué. ici hein. ah tu vois là voilà je... ah, non je... mais je... déjà avec le mec tout à l'heure il pouvait autour et tirer je... pas tirer pas dessus quoi enfin... ouais le, le, le, le gamme tirait pas dessus euh, c'était il de ouais, de... y a plein de bugs comme ça d'IA et puis les mecs foncent vraiment hein. les... Ouais. les mecs foncent vraiment comme des imbéciles euh, voilà, dans la gueule du loup euh, les manœuvres de contournement, euh, c'est trop compliqué pour eux, hein. c'est très très rare, faut qu'ils soient vraiment très nombreux pour faire, de, pour faire du contournement. Par contre, euh, ils, te repèrent, euh, ils te repèrent parfois euh super ouais. ouais. Alors voilà, tu vois, regarde, en bas à droite j'ai une barre rouge, j'ai été blessé. Donc pour euh, me soigner, soit j'utilise une seringue, soit je vais me planquer. Voilà. Bon et après on avait le dernier moins qui était euh, la partie technique. Ah, la partie technique, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Hein. Très, très concrètement, il y a vraiment à boire et à manger. Tiens, bah c'est bien, je vais me soigner dans le mortier qui va tomber. Ah. D'accord. juste à la limite. Je trouve que les animations sont très bien faites. Euh, les modèles de personnages sont bien foutus par contre ça. Je trouve ça terne en fait. Ouais, effectivement, il y a un petit côté terne. Après, je trouve que c'est pas mal détaillé. Là, tu regardes, il n'y a pas un arbre qui ressemble à un autre. La les végétations elle bouge. Enfin... Euh, je on, est, on est sur un monde ouvert, quoi donc pas un, je, je, je, je trouve que techniquement pour un monde ouvert, on même beaucoup plus de consommateur de, de, de, de performance qu'avec un. avec ou ce qu'on veut d'autres Je trouve bien que là, effectivement, comme on disait en off avant la vidéo, on n'est pas au niveau d'un Assassin's Creed. C'est ça, c'est à dire qu'en fait, je sors d'une centaine d'heures sur, sur, le, sur le Assassin's Creed Odyssey. Et Assassin's euh, et Creed Odyssey, il est. Enfin voilà, je le trouve magnifique. Euh, là, j'ai pas eu l'effet waouh quoi. T'es en train de dire que l'environnement de la Grèce est plus sympa et plus chaleureux que l'aspect un peu au plus colombien de cette île euh. ben, exactement. C'est ça. Ah, t'as vu, euh, regarde tout le nombre de mecs qui m'attaque, je suis encore. Voilà, là, là, voilà. Là, il est quand même mort. Ouais, ben, tu vois donc on ouais, tu tu conclure la vidéo c'est bien. Exactement, mort au combat, en fait tu, re tu, tu respawns tu respawn au, voilà, au précédent, au précédent checkpoint on va dire avant d'attaquer la base. Sur la partie technique il y a un truc quand même, c'est 4K en mode résolution, priorité au graphisme, c'est 4K ouais. 30 fps. Ouais. Et dès l'instant où, où tu passes en mode on va dire euh, résolution. Ça doit être un mode performance ou un truc comme ça. Ouais mais mode performance. Euh, dommage, on peut plus les voir dans le menu. Voilà, tu es à 60 mais euh, mais par contre une résolution euh, qui est plus basse. Bah voilà, c'est c'est encore moins beau on va dire. Non mais en fait voilà, on a le choix entre fluidité ou, euh, ou t'en prends plein la tronche. quoi. Ouais, moi j'attends la console qui te fera du 4K natif euh, en 60fps voire plus. <rire> Rendez-vous dans un an Dans un an, ouais. Sauf puis... qu'on va nous vendre de la 8K à 30fps ou de la 4K à ça. 60. On aura toujours le dilemme entre les deux. Et cette cette HUD magnifique qui prend la moitié de l'écran. Vous pouvez personnaliser tout ça hein. Et tout, ouais, et tout, ouais, et le tu supprimer peux... ouais ouais tu peux tout supprimer euh... et d'ailleurs il bon. y a un, un mode guidé et, et un mode euh... ouais ouais mais je ah, en parlais tu pas pendant des pas, heures mais du mais jeu ouais c'est bien ça le euh... problème ouais, non, pour tu finir tu ma phrase, sur les, les commentaires, je veux finir sur ma les phrase. commentaires il y a un mode guidé où il y a un mode où t'es complètement en exploration c'est à dire qu'en fait on te vire complètement le HUD et t'as même pas les marqueurs d'objectifs c'est à toi de te débrouiller c'est bien ça ouais bah quand tu veux jouer en roleplay avec tes potes c'est plutôt pas mal ouais bon ta note euh, pff, faut que je suis obligé de mettre une note en fait. Ouais, t'es obligé. Sur 10, sur 20, ou je fais comme à l'école, je mets des non, smileys. Sur 10, sur 10, sur, pas. Sur 10, franchement, franchement, franchement, un 7, c'est possible. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça <rire> tu, veux, tu, veux, tu, veux, tu veux demander une note sur 10 je, On Franchement mettra 7 quand même. Euh, si je devais écrire le test, effectivement, pas de euh, je, serais, je, serais, je serais sur 7. Euh, c'est un jeu euh, voilà je vais je vais je m'amuse bien, euh, je pense qu'on peut y jouer à plusieurs par contre. Je suis peut-être pas... un petit air de déjà vu. Ouais voilà c'est ça et bon il y, y a quand même pas mal de trucs qui, euh, qui, sont, euh, qui sont assez redondants, euh, assez, assez durs, euh, ça reste quand même ça reste quand même un, un jeu très sympa et surtout par rapport au précédent, euh, c'est une bonne évolution euh, qui va être bien plus suivie en fait que le précédent. Moi je trouve le faire carrément plus intéressant. Ah bah si le... vous avez aimé Wild il faut que ça, ça vous n'avez pas aimé Wildland, euh, par contre n'achetez pas Breakpoint. Enfin, c'est oui, achetez le peut-être, justement, comme il est mieux euh, oui, oui, il est mieux mais, euh, mais vous allez y retrouver quand même pas mal d'éléments ouais, euh, Pour hein. ceux qui sont vraiment hésitants et qui sont pas pressés, il y aura toujours des périodes d'essai gratuites comme là euh, Exactement Comme là on le voit pour The Division 2 ou d'autres jeux comme ça, mais, euh, vous aurez quand même l'occasion de tester sinon vous allez se un peu ce qu'il va Exactement, bah, je vais donner d'ailleurs ton adresse à la fin de la vidéo je crois que la vidéo. De... <rire> Exactement. Bon, écoutez, voilà, c'était le test de Ghost Recon. De, de Ghost, de... je vais, je vais pas, pas, pas. y arriver. De Ghost Recon Breakpoint. Les vont bien du... Mais quasiment ouais, du point. point. Ouais, Voilà. Euh, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, dans la vidéo. Euh. Posez des questions si vous avez des questions. Voilà. Comme, comme toute vidéo qui se respecte, cliquez sur j'aime, tout ce qui se lève, on s'abonne, on partage, on like, on partage, on like, on reste Voilà, si vous dislikez, je le dis pas. Et puis, <rire> et puis voilà. Par contre, on vous balance direct. Ouais, exactement. Et puis euh, écoutez, on vous dit à bientôt. Merci d'avoir suivi. Bye et bye. Puis, bye. Euh, et puis on va faire une cascade pour finir. Voilà. Attention, viens. cascade. Bah non, pas cascade. C'était le fail de la vidéo de France. Ah, ah, voilà. voilà. On ne voit pas le parachute. Et si Mais non. Et si Mais non. Mais si. Bip. Voilà. Hop, magnifique atterrissage. On vous laisse. A bientôt. Ciao. Allez, ciao.